Talent Consulting organise cette journée autour de l'intelligence artificielle en invitant des étudiants du Master Technologie et Management de Centrale Supélec pour leur faire découvrir un aspect plus innovant du conseil autour de l'intelligence artificielle un sujet qui est peu traité au cours de leurs études et un sujet d'avenir sur lequel talent a envie de se concentrer. On a abordé l'intelligence artificielle au travers de plusieurs ateliers sur l'historique, sur les technologies et sur les cas qui sont mis en place chez nos clients. Le Master spécialisé technologie et management de l'école centrale Supélec et un des masters en, fait, en France a proposé une formation scientifique et technologique aux personnes qui sont issues d'écoles de commerce ou d'université de gestion. La technologie évolue très très vite. Quand on a une formation classique d'école de commerce, ça devient de plus en plus compliqué de comprendre les concepts des produits, notamment les concepts scientifiques et la technologie qu'il y a derrière chaque produit. Nous étudiants, ils ont cette capacité à rentrer très, très vite dans le sujet, et à comprendre les concepts, donc du coup très vite les contraintes et les besoins des équipes techniques. Dans une première partie, on nous a un petit peu présenté talent, présenté également l'environnement, le, le métier de consulting et puis ensuite il y a eu une partie sur euh, qu'est-ce que l'IA, euh, le côté technique euh, de l'IA, tous les, les enjeux autour de l'intelligence artificielle. On a eu des cas à préparer sur euh, des applications de l'intelligence artificielle. Euh, un premier cas où on nous donnait une application d'intelligence artificielle et on devait développer le business model, euh, les limites et puis un cas d'intelligence artificielle que l'on crée nous-mêmes. On était vraiment là pour apprendre et euh, c'est ça que j'ai trouvé vraiment génial, c'est allier justement ces, ces petits groupes de réflexion et c'est vrai que je pense que c'est là où on peut avoir une, une vraie différence, c'est d'avoir cette capacité à comprendre un peu les enjeux scientifiques et technologiques. C'était tout un assemblage de conférences qui nous permettait d'avoir cette vulgarisation de, de, de toutes ces technologies. On a rencontré plein de gens intéressants qui avaient des profils assez différents, donc c'est assez inspirant je trouve ce type de, de rencontre. Ces dispositifs sont l'expression de l'intelligence collective de consultants, donc de talents, mais aussi de gens qui sont différents de nos clients et qui eux-mêmes, dans leurs origines, puisqu'ils viennent de formations différentes, apportent cette diversité. Et c'est tout à fait ce qu'on cherche à faire avec euh, Talent, de faire vivre à nos clients, c'est cet enrichissement issu de la diversité, de la diversité des cultures, de la diversité des formations et de la diversité des formes de pensée. And